En tant que lanceur 巻き込ま festival, on s'est aperçu qu'effectivement, la cinématographie japonaise, ça fait longtemps qu'elle n'est plus, même pas à la première place, mais n'est plus à l'honneur. Et nous, notre but, c'était de remettre la cinématographie japonaise au milieu de la culture japonaise, pour dire aux gens, voilà, il existe quand même des grands talents de métier qui ont influencé des de, de réalisateurs comme Spielberg, Lucas, Cameron... Euh, des noms, bon, maintenant, qui sont plus inconnus vraiment, hein <rire> comme Akira Kurosawa, Mizoguchi, Ozu. Euh, même si ce n'est pas ces gens-là qu'on voulait montrer, puisqu'ils sont déjà dans l'histoire du cinéma, on s'était dit il y a quand même plein, plein, moi je le vois parce que je vais dans plein de festivals, plein de réalisateurs, de jeunes réalisateurs, talents, qui ont beaucoup de choses à dire. Et, et c'est ces gens-là qu'on veut pousser euh, donc, et montrer. C'est un festival qui est complètement monté en bénévolat, on en parlera sans doute, euh, et donc dans une situation hein, qu'on sait très bien où la culture est aux abois. On a voulu effectivement euh, montrer la richesse et la variété de films et de talents euh, japonais qui constituent maintenant donc, la cinématographie japonaise. Les nouveaux talents euh, en avant-première sont présentés à l'espace humain. On a voulu ici, dans cette salle-ci, après montrer quelques raretés du cinéma, quelques petites perles qui sont... Encore inédites, qui datent peut-être d'il y a 20-30 ans, on peut l'imaginer, mais qui ont eu du mal à sortir à l'époque et tout, et qu'on voudrait donc remettre un peu à l'honneur. Donc notre idée, c'est pas de montrer toute la richesse du cinéma, c'est pas possible en 20 films, tu t'imagines, mais pour une première édition, ah, voilà, on voulait un peu donner du goût, donner du plaisir, donner une envie aux gens de redécouvrir cette cinématographie. Moi, てめえの絵は... ce festival est vraiment basé sur des personnes de bonne volonté et je dis même pas de bonne, seulement de bonne volonté mais passionnées. Qui ont envie de faire des choses, de dire que la culture est là, la culture est essentielle. Voilà, je le dis et le redirai tout le temps. Et donc, c'est un festival qui se construit comme ça, humainement, à travers l'amour de cette cinématographie qui a quand même été le porte-drapeau de l'Orient pendant de nombreuses années. Ils ont besoin qu'on s'intéresse à eux. Vous le savez.